Jeudi, 18 octobre, 21h. Public affectionné, tu sais que la tendresse qu'on te porte est parfois celle que voue un scientifique illuminé à son cobaye. Et si ce dernier ignore tout de l'expérience en cours, ce doux sentiment se transforme en une délectation équivoque. Alors, ça commence à chatouiller le ventre et à gratter le cervelat l'inverse est aussi observable, ces troubles sont courants en début de festival